Salut à tous, c'est Sky Spirit j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo euh, sur le serveur In The Countryside. Euh, vous avez vu, mon accent anglais c'est encore amélioré. Quoi. Euh, alors, aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer mon projet. Je vais vous montrer ce que j'ai fait euh, pendant ces deux épisodes, enfin entre ces deux épisodes. Et puis, euh, ça va être un peu tout et c'est à partir du troisième épisode qu'on va... Euh, Commencer. Donc euh, les épisodes sortiront le mardi euh, après euh, à une heure certaine ou une certaine heure plutôt. Euh, et euh, du coup, euh, et euh, du coup, euh, on verra bien. Voilà, voilà. Euh, donc tout d'abord, qu'ai-je fait euh, Qu'ai-je fait Qu'ai-je fait Eh ben, on va s'y rendre euh, tout de suite, mais il va falloir que je fasse un petit portail. Donc on se retrouve une fois que j'en ai, ai pas là, une fois que j'ai de l'obsidienne euh, pour aller faire un portail vers un endroit incroyable. Donc voilà c'est bon, j'ai miné de l'obsidienne. Par contre je vais juste regarder wow, les coordonnées. Euh, je reviens tout de suite. À tout de suite, Donc voilà, donc les coordonnées c'est moins 2140 moins 2950. Euh, je crois dans le nether il faut... Wow, diviser par 8, peut-être... C'est parti, je me casse. On va faire juste un petit calcul une forteresse là bas oui une forteresse donc on se retrouve c'est bon j'ai calculé les coordonnées donc ça nous donne en coordonnées moins 267 et moins 369 donc pour ouvrir le f3 là par là donc c'est moins 267 et par là c'est moins 369 donc il va falloir faire un chemin euh, on va déjà aller en moins 267 c'est par là Voilà, donc on se retrouve, j'ai fait le chemin, enfin, euh, donc euh, ça se peut qu'il y ait un timelapse juste avant, vu le temps que ça m'a pris, euh, oh là là, ça m'a pris bien au moins une demi-heure à faire le chemin, hop, voilà, le petit portail, on va l'ouvrir, c'est ce que j'ai fait en live jeudi ou vendredi soir, je sais plus, mais c'est ce que j'ai fait en live sur Twitch, hein, donc euh, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller voir, on hmm, va faire sa pub dans toutes les vidéos. Alors, est-ce qu'on va atterrir au bon endroit oui, on atterrit au bon endroit. Voici un messa. Euh, et voici ce que j'ai miné. Donc, euh, de la terracotta orange. Bon, il y a des sticks parce que a... j'ai cassé ça, là. Euh, de la terracotta orange et de la terracotta. J'en ai un double chest plus trois stacks. Donc, ça fait quand même pas mal. Euh, donc, ça, c'est surtout pour un gros projet que je vais faire. Euh, et dont je vais vous expliquer le contenu. Euh, tout de suite quand je serai rentré à la base D'ailleurs je vais même vous expliquer un petit peu sur le chemin euh, Donc ma base déjà va se situer euh, au dessus d'un océan Je sais pas encore exactement euh, où j'ai toujours pas trouvé il Faudra que je fasse un petit peu de recherche sur la map Pour savoir exactement où c'est que je pourrais positionner la map Mais en tout cas ce que je sais c'est qu'elle sera positionnée au dessus d'un océan Et pour aller à ma base qui sera un dirigeable ou une maison volante, euh, eh bien, on ira à l'aide d'un pont énorme. Euh, un pont rouge, euh, inspiré du film Blue Exorcist. Je vous mettrai un screen pour que vous voyez à peu près. J'ai déjà commencé à faire quelques petits tests en créatif sur un serveur. Ça rend extrêmement bien, le pont est magnifique. Donc euh, bah, je vais essayer de le refaire sur serveur. Par contre, il est un petit peu grand. Donc, du coup, ça va être quand même un assez gros projet. Et du coup, le, le but, ce serait, euh, on va utiliser un pont euh, à moitié avec euh, pas d'autres piliers. Et du coup, après, on va pouvoir euh, aller directement au dirigeable qui sera volant au-dessus de l'océan. Le, donc, le pont débarquera sur la terre. Il ira vers l'océan et le dirigeable sera au-dessus de l'océan. Et on pourra euh, monter dans le dirigeable qui sera ma base. Voilà, alors, Alban a fait euh, le panneau des infos. Alban c'était trois bateaux en Dark Oak Ah oui il faut dire euh, quel bateau on a Et puis également il faudrait que je fasse Un port ici Dans la baie mais donc du coup c'était aussi Le projet d'Alban euh, Donc je verrai. peut-être qu'on fera euh, Tous les deux un petit projet commun euh, Avec un petit port euh, Je vais lui en parler pour voir euh, s'il si est d'accord Et euh, si c'est le cas On fera une petite vidéo multi euh, Building On euh, va bah, bien s'amuser je pense voilà, voilà pour ce qui est de l'explication du projet. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai fait. Euh, je vais aller poser ça dans les coffres. Je vais ramener ma petite terracotta dans mes coffres. Voilà, donc c'est bon. J'ai ramené toute la terracotta chez moi. Là, il y a le double coffre et là, il y a le reste. Euh, le coffre euh, d'orange. Euh, bon, hop. Voilà, parce qu'on n'aime pas les fantômes donc j'oublierai pas de demander à Alban pour le port euh, on va commencer euh, à faire le repérage du euh, euh, comment de l'endroit où c'est qu'on pourrait faire notre pont je vais essayer de, quand même d'avoir un biome beau à côté parce que je, je vais essayer quand même d'habiller le pont euh, pas juste un pont tout seul vous voyez et après on verra bien je vais faire un live Under Dragon, je pense mercredi soir, je vous redis ça de toute façon je posterai une vidéo rapide sur ma chaîne qui sera supprimée en disant que je serai sur, euh, sur le live Under Dragon Donc, on verra bien je vais essayer de voir si on peut faire l'Under Dragon sur ce je vous laisse on se retrouve pour le prochain épisode euh, n'oubliez pas de regarder euh, sur Twitter ou sur ma chaîne quand est-ce que je ferai le live Under Dragon. Euh, et sur ce, je vous laisse. Le prochain épisode, on fera euh, ma maison en spawn. Euh, salut à tous. C'était Sky Spirit. Au revoir.